Boss, j'fais que des boss, boss, boss, j'fais que des boss, boss, mon B, torse, palpé, gauche, j'fais que des eh eh. m'arrive eh eh. encore de rêver, j'fais les 100 pas, j'peux trouver la force de tirer dans le tas. Souviens-toi d'une arme et se parle pour moi. Je dans la loge, vénérable maître, avec. Est-ce que vous me recevez ici, Fox, j'suis dans la sauce, fond, contraint d'atterrir au milieu de la fond. Fais rester sur le banc, fuck une passe, empoisonnée, auteur, compositeur, interprète, son poissonnier, toujours au pays okay pour cassage de fesses, ça fera le taf comme manche de bière. Je te remplis une nez, t'as besoin de tests que je les renvoie à l'âge de pierre de la moula dans le rap, ok, est-ce qu'il Comment commence à mettre sur le côté son culoté ou coquet Je suis comme un moment en train de plotter. Bonjour, on est mille, on veut tous, croquer Je m'arrête là ou je continue Ma vie remplie de zones contiques. Si la richesse est dans le cœur, l'argent y contribue. La couronne me revient de droit, descendant d'Alexandre. Pourquoi envier les USA Je viens de Paris Centre. Bah. M'arrive encore de rêver, je fais les sympas. Je peux trouver ouais. la force de tirer dans le tas. Souviens-toi d'une arme et se parle pour moi. Je rentre dans la loge vénérable maître avec Fox Fox, qui blague, match avec Katrina Covid-19, ski masque, ils ont les fesses qui marquent, Allez, sur des canettes, je font la fête, sans moi, pas moyen que je tire les palettes, même si j'ai la tête de l'emploi, nous ça fait longtemps, j'ai rico, pourquoi tu mens au tard, rico Je les tous d'accord comme vert et mauve, je suis gars, couleur perico. t'es rempli, excuse. excuse. Ça va pas le faire, je ne joue pas, car j'aime pas perdre, c'est bon ou pas? T'es pas clair, faites pas chier, moi j'ai mes deux doses, allez, je suis branché, on est si peu de choses. La prestance comme ce bon vieux de golf, faut que m'envoie en l'air comme Jeff Bezos. De à Trix et on a détaillé toutes sortes de saloperies. J'aime pas dialoguer, mais faut les abonnés qui m'aiment me falloir, Mais J'ai tout à donné, tout à donné, je me suis pas amolé. Peuvent pas me cataloguer, en redouté comme ce putain d'apophis. Et crois que ma bonté m'appauvrit. Je n'ai qu'un pas à faire, c'est la raison pour laquelle je ferme, je mangeais dans la broche, je suis seul dans mon tél, pas pour le manuler, faut en me dire à quelle heure À quelle heure À quelle heure Sur l'entête tête, j'ai un message d'erreur terre. Qui sont-ils vraiment, je m'interroge Est-ce que c'est des Syriens ou des Roms Je m'étais promis de ne plus jamais perdre, Je crois que c'était Terra, un vie de Terra, c'est sont venus me chercher, mais j'étais peinard, qu'on fait de Kevlaron, on peut pas un cura c'est un game de puta, si tu m'écoutes, tu tas, je suis en pleine mutation, j'ai le cœur qui lâche. je vais rentrer dans ma tête comme c'est foutu, tu t'es les pas tombés dans l'oubli comme le book dans Get Out